Salut à toi investisseur efficace, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette cinquième vidéo sur la colocation, on va parler de la caution solidaire. En quoi elle consiste, quels sont ses avantages, ses inconvénients et comment la mettre en place. Juste avant, je t'invite à télécharger mon livre « Comment s'enrichir dans l'immobilier quand on est débutant ». Je te mets un lien dans la description. Et maintenant, c'est parti Alors la caution solidaire, ou aussi connue sous le nom de clause de solidarité, est une clause qui se trouve dans un bail collectif. Son principe est de lier encore plus fortement les locataires entre eux, c'est-à-dire qu'ils deviennent responsables les uns vis-à-vis -vis des autres, notamment en cas de dégradation du bien ou en cas de non paiement des loyers. Pour vous donner un exemple concret, si par exemple A, B, C et D sont les quatre colocataires d'un appartement, et eh bien si A... Euh, casse la télé par exemple, eh bien B, C et D deviendront eux aussi tout aussi responsables que A et devront donc payer une nouvelle télé à hauteur donc de 25% chacun. Pareil en cas de non-paiement des loyers, si A par exemple, encore lui, ne paye pas son loyer, eh bien B, C et D devront payer sa part du loyer. Un des autres avantages de la clause de solidarité est qu'elle réduit très fortement le turnover, c'est-à-dire le changement de locataire. Puisqu'en fait, si un locataire quitte le logement, il est toujours lié au bail pendant six mois. C'est-à-dire que pendant six mois, il est toujours responsable de la dégradation du bien et des loyers. C'est-à-dire que pendant six mois, tous les mois, il devra payer malgré tout sa part du loyer, même s'il n'est plus dans la colocation. Pour se libérer de la caution solidaire, un locataire doit être remplacé. C'est-à-dire que le locataire va chercher... La personne qui va prendre sa place dans la colocation et à qui il va pouvoir transférer sa caution solidaire. Ainsi, il sera libéré du paiement des loyers et des éventuelles dégradations du bien et pourra donc vaquer à ses occupations, chercher une nouvelle coloc ou tout simplement quitter la ville. La seule chose à rédiger est un avenant. Un avenant qui va stipuler le nom du nouveau locataire et le nom du locataire sortant. Ainsi, la personne sera donc libéré de son engagement et pourra après vaquer à d'autres occupations. Sans clause de solidarité, eh bien, chaque locataire est responsable de son propre loyer et de ses propres dégradations. Vous devrez aussi du coup gérer le changement de locataire puisque ce sera cette fois-ci à vous de trouver le nouveau locataire. Voilà, tu l'auras sûrement compris, c'est quelque chose d'assez prodigieux pour le bailleur. Cela te donne deux avantages, le premier, celui d'avoir une garantie d'un payé, le deuxième, celui de ne pas avoir à t'occuper du changement des locataires. Pour justifier cette caution auprès de tes locataires, tu peux leur expliquer que tu leur fournis un bien de qualité avec du mobilier de qualité et que la seule contrepartie que tu demandes c'est de lier les locataires entre eux afin d'être sûr de recevoir ton loyer tous les mois. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, c'est très important, et à t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de sonner la petite cloche pour avoir une notification lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, porte-toi bien, fais de bons investissements. Ciao